Salut. En attendant la sortie de mon prochain morceau qui ne devrait plus tarder... Mais j'ai je... pas de montre, moi mmh, Ceci était un mime de qualité Ainsi qu'une petite vidéo hors série de Derrière les Fagots, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette petite annonce. Alors comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, j'ai récemment mis ma vidéo FAQ en non répertoriée. Avec le recul, j'avais fini par la trouver longue, moche, Chiante, sans oublier que dessus j'avais une tête de crotte. Mais même si ma tête ne s'est pas pour autant améliorée, euh, Fais-moi un bijou Je sais que je pourrais désormais faire bien mieux en termes de montage et d'animation. Si je reprendrai les questions qui me sont le plus fréquemment posées, ici et là, vous pouvez tout à fait m'en faire parvenir de nouvelles. Ce serait bien, hein, s'il vous plaît, sinon je ne pourrais pas faire de vidéo et j'aurais trop l'air de la tristesse toute seule. Que ce soit dans l'espace commentaire de cette vidéo, sur Facebook, Twitter, Instagram, Ask, suivi du hashtag LilyLota là où ça s'avère nécessaire. Alors, soyez créatifs, sérieux, idiots, écrivez-moi, de la poésie, une lettre d'amour, un tombereau d'insultes, et je ferai mon maximum pour vous apporter une réponse satisfaisante et pas trop chiante. Vous aurez jusqu'à la fin du mois d'octobre pour me faire parvenir vos questions. Et puisque nous y sommes enfin parvenus, je pensais publier la vidéo réponse pour fêter le passage des 1000 abonnés, cela entre autres surprises rigolo. Mais c'est secret. Voilà, maintenant vous savez tout. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de gros bisous. Bye bye C'est pour ya ニコニコ 私うるさい。 毎日 dans ses. Non. Non, je suis nulle. Une grosse tête de loup. Dans le cadre du. n'est pas dur cette phrase pourtant. Pépétis petit C'est bon là ouais.